Moi, un vice-roi, parce que je suis une nature humaine. Je ne suis pas sujet de droit, je ne suis pas titulaire de droit et je ne suis pas sujet à l'obligation de débiteur. Je suis un servant du peuple, pas un servant de ceux qui sont mes ennemis maintenant, qui, euh, qui se trouvent tout simplement à s'adresser à un prénom, un prénom qui n'a pas de vie, qui est genre, qui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Il y a un nom de famille de la loi 6 du fruit de l'an 2 du 23 août 1794, qu'on appelle « Monsieur Normandin »,« Madame » ou « Mademoiselle Normandin ». Donc, « Normandin », ça n'a pas de sexe, c'est du genre invariable, c'est au singulier. Ça représente tous les Normandins de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions et tout ça. Les messieurs, les mesdames et les mesdemoiselles, qui n'ont pas de sexe, personne. Vous ne croyez pas à la vie. Et quand vous parlez là, de racisme, vous êtes bien pire que le racisme. Vous ne croyez plus à la nature, vous avez pollué notre planète. Et c'est la pollution qui fait qu'on a tous les microbes, toutes les maladies, toutes les grippes. Et il n'y a pas fini d'avoir différentes grippes. Puis ça, c'est pour faire fonctionner les marchés boursiers, les pharmaceutiques qui vont faire un paquet de vaccins. Avant ça, a... c'était la pélicinine. On dirait que c'est mec de la pilicine, c'est naturel. Depuis qu'il y a des produits génériques, notre système immunitaire a tombé à zéro. C'est tout ce qui est pharmaceutique qui nous tue présentement. Vous êtes au courant de ça? Je continue à écouter ce que vous dites. L'infirmière, ce qu'elle a dit, c'est totalement inacceptable. Et vous ne dites pas ce que vous devriez dire la vérité, puis ça, c'est ça qui est inacceptable. Voyez-vous, vous dites que c'est inacceptable ce qu'ont dit les infirmières. Oui, c'est inacceptable, mais vous êtes pire que ça. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi ici, que vous passez par le baillon, que vous forcez les gens à être confinés. Faites un référendum immédiatement à travers le Québec et le Canada pour savoir qui est d'accord avec le confinement. car encore là, on ne peut même pas se fier à vous. Vous nous avez assez menti. Depuis des décennies et des décennies et des décennies, qu'on ne peut pas vous croire, vous, avez, vous allez saboter les boîtes de scrutin et tout ça, vous allez tout vous arranger. C'est l'État profond qui est en arrière de vous. L'État profond, c'est ceux qui vous gouvernent, qui n'ont jamais été élus. Ils sont au, com au comité judiciaire du Conseil privé. C'est plus de la reine, c'est du Canada. C'est le Conseil privé du Canada. Donnez-moi comment ça, comme Leblanc est au Conseil privé? alors que c'est lui qui donnait la main à Jacques Brassard quand ils ont abrogé l'article 93, sachant, sachant qu'on n'avait pas signé la Constitution en 1982, le rapatriement de la Constitution, sachant que la reine Élisabeth II avec Jean Chrétien ont signé le document de rapatriement dans le haut du document, puis vous savez qu'une signature dans le haut du document, tout ce qui est en dessous de la signature ne concerne pas ceux qui ont signé en haut. C'est M. Ouellet et Pierre-Éliott Trudeau qui ont signé en bas le formulaire de rapatriement, donc il ne voit absolument rien, venez jamais blâmer Londres ou sa majesté la reine, venez jamais, jamais blâmer celle que je protège, celle à qui je protège les intérêts, qui est la très, sa très excellente majesté la reine Élisabeth II, et tous ses dignes et loyaux sujets partout dans son royaume, partout, et son royaume, il est grand sur notre planète. C'est des chrétiens, comprenez, êtes-vous chrétien? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Vous l'avez déjà dit, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous devriez vous confesser à moi, peut-être. On pourrait peut-être travailler ensemble et essayer de corriger des choses, bien au-delà de l'État profond, bien au-delà de l'État profond qui, actuellement, a, a, a mémé sur vous. Ils font n'importe quoi avec vous. C'était pas normal qu'Arruda est arrivé avec deux autobus à Rimouski pour faire paniquer le, le petit groupe de personnes qui étaient là, qui, qui réclamaient tout simplement leur liberté parce que leur liberté fondamentale est objet de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne. Il n'y a plus de liberté ici, c'est fini. Donc, ce que les filles ont fait là à l'hôpital, là, dans le dossier de cette dame-là, écoutez, ils l'ont fait par dérogation. Vous, vous avez le droit d'épuner, parce que alors vous faites pire que ça. Vous faites pire que ça dans notre population, par votre comportement, par vos règlements, par vos ordonnances. <coughs> la sécurité publique... Vous obligé de suivre ce que vous demandez. Coudonc, ces gens-là sont payés par vous. Alors que, dans le fond, ce n'est pas vous qui payez, c'est le peuple qui paye en arrière tout le temps. Puis notre sécurité nationale, notre sécurité publique, la défense nationale, ça appartient au peuple avant tout. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est quand, quand, quand on dit que la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres, il y a 540 000 fonctionnaires de l'État. Donc, les 100, 540 000 fonctionnaires de l'État travaillent contre 700, euh, 7 millions... 460 000 euh, citoyens, citoyennes de nature humaine, pas personnalité juridique. Parce que vous savez que dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique, la formule D, c'est bien dit qu'un citoyen, la formule D numéro 149-844, c'est bien dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Si on n'a pas de race et qu'on n'a pas de peuple, on devient des personnes physiques comme le gouverneur général, quand euh, ils ont adopté le chapitre de loi 139 de 1952, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, donc une chose, un objet. Donc, Elisabeth II n'avait plus personne avec qui euh, parler en autorité, avec sa souveraineté. Qui avait le droit de veto? Ça devient le premier ministre? Non. Vous avez travaillé contre la reine, et vous savez que ça, c'est de la haute trahison, c'est de la sédition, c'est de la mutinerie. Et euh, ça, ça existe depuis longtemps. Puis les premiers mutins, les, les premiers qui ont créé, euh, qui, ont, qui ont commis la haute trahison, c'est l'Angleterre. C'est le Parlement de Londres qui ont créé une haute trahison contre la reine d'Angleterre, contre la reine Victoria. Vous étudierez le Bill Proforma, vous allez voir ce qu'il y en est de ça. Je continue à écouter vos insignifiances, mais euh, ça ne sera pas long, là. Et Et elle a été Un autre. Le cas de la trop longue série de drames que vivent les Autochtones. C'est fini la récréation. C'est fini la récré. On est là, puis il faut que ça change. Après, la commission vient. On voit que les choses ne bougent pas. Pauvre homme. Pauvre homme. Pour nous autres. Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est pas rien pour vous autres. C'est pour tout le Canada. C'est pour toutes les natures humaines au Canada. Les femmes... Les maris, les hommes, les femmes, les enfants, les fœtus, les embryons. Écoutez, c'est pas normal ce qui se passe ici. C'est pas normal. Est-ce qu'on mérite vraiment combien qu'il y a de milliers de bébés qui font partie de l'avortement, qui ont été avortés, qu'on a enlevés à Dieu Combien qu'il y en a Hein Parce que la femme veut faire ce qu'elle veut de son corps. Moi, ça, ça, ça me regarde même pas. Mais est-ce que l'enfant a le droit de savoir ce qu'il veut faire de son corps, lui, avant de le dépecer J'étais dans le mouvement pour vie. Il, il dépece l'enfant. Il le met en morceaux, en pièces. Il lui arrache les bras, les jambes et tout ce que vous voulez quand il sort. J'ai vu des, les, tout ce qui se passe là-dessus. Moi, j'ai eu justement, des, des, des vidéos qui montraient ça. J'ai même ici des articles qui ont déjà été rendus publics. On a été embryon. On a été fœtus. On est né, puis on se moque de notre nature humaine, parce que le gouvernement ne nous dit pas qui nous sommes, et nous sommes des signes de pièces en vertu de la loi sur la monnaie, qui dit que la monnaie possède les pouvoirs illimités de la personne physique. Nous sommes des bouts de pièces, des morceaux de dollars, des pièces, et même nous sommes de la monnaie, de la fausse monnaie, parce que la réserve de liquidité est de 2296 en pièces par tête au Canada. Alors que chaque dollar, si on regarde toutes les dépenses qui se commettent ici au Canada, ça part de 905 ça c'est la, la, la somme la plus basse, la plus minimum de chaque dollar, ça c'est de la monnaie, 905 en monnaie ex nihilo, NSF sans provision, ça peut aller à 2000, 3000, 5000 pièces, tout dépendant de la valeur de chaque individu. On continue. D'autres personnes, d'autres victimes. Ensemble, d'une même voix, ils réclament du changement. La justice pour Joyce. Il n'y a pas de justice. La juge, Lynn, euh, sa et sa cousine, dans mon dossier à moi, dans le dossier 455-73-000368-145 et dans le dossier 460-73-000367-147, la juge Lynne Samoisette, de connivence et en complicité avec sa cousine qui était rectrice à l'Université de Sherbrooke et qui était à la direction des ressources humaines de l'Agence du revenu du Canada, a refusé mon fameux dossier qui avait été Formulé par mon avocat, Michel Lebrun, et on devait faire un débat constitutionnel sur l'inconstitutionnalité du fait qu'il n'y a pas de loi ici, que les lois habilitantes ne sont pas législatives, et j'ai été capable d'en débattre comme vice-roi. On ne me l'a pas permis, puis on m'a fait faire de la prison. On parle de justice, il n'y a plus de tribunaux ici. C'est le grand jury du peuple du Canada qu'il va falloir qu'il s'installe ici avec les Autochtones, puis avec des gens qui sont capables tout simplement de réfléchir et de comprendre c'est quoi la nature. La nature humaine, la nature végétale, la nature animale. Alors que nos gouvernements sont là pour. Ils sont en train de vendre le Canada en vente de garage, Le Québec aussi. Tout se vend, tout se donne. N'importe quoi. C'est criminel ce qui se passe ici. Oh <rire> ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada. Hey, C'est pas des faces. Donc, je pense que vous en avez eu assez. Je vais mettre ça public. Vous pouvez me rejoindre, M. Jacques-Antoine, au 438-390-6246. M. Jacques-Antoine, au 438-390-6246. C'est autant pour le gouvernement que pour n'importe quelle euh, nature humaine au Québec et au Canada, vous vous adressez à moi en français, et la division des langues au Canada, c'est ça qui a divisé tout le peuple canadien. On s'est supposé d'être bilingue d'un océan à l'autre, en vertu de l'article 133 de la Charte canadienne de 1867, et c'est jamais ce qui est arrivé. Donc, quand on va dans les provinces de l'Ouest, on, on se moque de nous si on ne parle pas parfaitement bien anglais, si on me bafouille un peu l'anglais comme moi, je le fais. Donc, on se fait mépriser. Puis ici, ben, si vous voulez, euh, on n'est pas capable de conserver notre langue parce que nos gouvernements sont là pour faire de l'argent. Puis la langue du commerce, c'est l'anglais. Ce n'est pas le français. L'anglais, point final. Mais tous ceux qui nous ont gouvernés nous ont imposé l'obligation par la loi 101 de, de protéger une langue qui est complètement dé, déraisonnable. Parce qu'on s'est supposé d'être bilingue au Québec et au Canada, en Ontario, partout. On s'est supposé de parler anglais, français. Dans d'autres pays sur notre planète, il y en a qui parlent trois, quatre, cinq langues. Il n'y a pas de chicanes. C'est seulement ici, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Parce qu'il n'y a pas de constitution. Parce qu'on s'est moqué, parce que le, nos gouvernements se sont moqués du souverain de Sa Majesté la Reine, de la famille royale britannique. Les médias d'information ne peux pas avoir pire que ça. Radio-Canada ne peux pas avoir pire que ça pour se moquer du pouvoir royal, du pouvoir exécutif du Canada, qui est dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Il y a plus loin, il n'y a plus rien ici. C'est l'anarchie, c'est la dérogation, c'est l'article 33 de Pierre-Elliott Trudeau de 1982, qui déroge à toutes les libertés fondamentales, à toutes les garanties juridiques, qui déroge à l'article 2 de la même charte canadienne et aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne, qui déroge aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui constituait le bicaméralisme législatif au Québec, et ce bicaméralisme législatif a été supprimé en 1968 par l'Assemblée nationale, ils ont créé le Parlement du Canada, alors qu'il est supposé d'avoir un seul Parlement au Canada, c'est celui d'Ottawa. Le reste, c'est seulement des, études, des, des, des législatures, c'est tout. C'est tout, seulement des législatures. Voyez-vous comment qu'on nous trompe? Ça se fait ici à des poursuites judiciaires aux criminels et au pénal au nom du souverain. Ça, ça se trouve à être la, la, la forme juridique 05, qui n'existe plus. La forme juridique 05 n'existe plus, c'est le Code civil qui a embarqué là-dessus. Et il y a la fameuse constitution de l'an 2000 du Québec, la loi 20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Ils ont, ils ont fait du, de, du Québec, de tous les, les, les citoyens, personnalités juridiques, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur identité, ils en ont fait des souverains. Puis moi, ben parce que je, je n'ai pas renoncé à ma personnalité juridique, genre que Normandin, Jean, qui a le numéro d'assurance sociale 231, 249, 525, qui est inanimé, parce que je n'y ai pas renoncé, c'est le gouvernement qui me l'a enlevé. Je n'ai plus la carte d'assurance maladie. Le gouvernement parle de protéger tous ces gens-là sur le COVID, contre le COVID, contre les pandémies ou quoi que ce soit. Ils ne veulent même pas me donner la carte d'assurance maladie de Jean Normandin. <coughs> Donc, automatiquement, il viole les jugements des juges Bisson de Naufontaine dans le dossier 721-773-710. Il viole le jugement de l'honorable juge François Godbout. Et de l'honorable juge Peter Bradley dans le dossier 200-22-028-373-041. Et il déroge au dossier de la Cour supérieure du Québec dans le dossier 460 36 -00 84 046 Puis ça, ça a tout été, euh, c'est tous des jugements qui ont été dérogés par le même tribunal. Le juge Paul Marcel bellavant s'est moqué euh, du jugement de la Cour euh, euh, municipal de Montréal et il s'est moqué du jugement de la cour euh, euh, du Québec parce qu'il n'a jamais eu d'appel là-dessus et lui la manière qu'il a rendu le jugement c'est comme s'il avait eu un appel, il n'avait pas le droit de faire ça comprenez-vous comment il l'a trompé comprenez-vous comment il est en situation de conflit d'intérêts quand il n'y a pas de souverain si tout le monde décide n'importe quoi ici alors que le peuple devient victime d'A à Z, on a la preuve ce matin on l'a la preuve là Colère et indignation, la mort d'une femme autochtone choque le Québec et c'est pas fini ça, c'est pas fini parce que vous êtes indigne, indigne de servir le peuple présentement. Vous êtes indigne. C'est moi le vice-roi qui vous le dit et je le dis au nom à la place et pour le compte de toutes les personnalités juridiques physiques qui sont qui sont inanimées mais qui ont été qui ont été tout simplement euh, confiées à une nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas sujet à l'obligation de débiteur, qui n'a pas droit d'avoir un compte bancaire, donc euh, qui n'est pas sujet de droit. C'est ça qu'on qu appelle un « free man » en Puis vous, vous avez montré, quand j'ai passé à l'émission Enquête, euh, comme quoi on était des meurtriers. C'est Radio-Canada qui a fait ça. Alain Gravel et Brigitte de bureau. Puis vous voyez euh, un citoyen américain, euh, qui sort de sa voiture et qui tire le policier dans le dos sur une autoroute, alors qu'il venait de se faire arrêter par un policier sur l'autoroute. Le policier retournait, c'est un père de famille, ça. Il faisait bien sa job, il retournait à sa voiture, et il s'est fait tirer dans le dos. Pensez-vous que on, je ne me suis pas fait tirer dans le dos, moi, par Alain Gravel, puis Brigitte Bureau, puis Radio-Canada? Moi, le vice roi? Hein? Puis regardez tout ce que j'ai étudié, puis je n'ai pas fini d'étudier. Je continue à étudier tout le temps pour vous servir. Parce que ces gens-là, ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est des gens qui n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. C'est des gens de, de, tout simplement d'avortement. Ils font avorter n'importe quoi. Ils nous ont fait avorter par dérogation n'importe quoi. L'avortement, c'est n'importe quoi. Vous comprenez? C'est tout ce qui est contre Dieu. Ils sont en outrage à Dieu. Ils sont en outrage au Saintes Écritures. Ils sont en outrage à la nature humaine. Partout sur la planète. C'est ça le Québec. C'est ça, ceux qui nous gouvernent ici. Et ceux qui ont gouverné à Ottawa, c'est tous des avocats qui sortent du barreau du Québec, qui ont gouverné à Ottawa comme premier ministre. C'est ça, le Québec. C'est ça, le Canada. Je rends ça public. Aujourd'hui, le 12 octobre 2020, il est exactement 10h49. Jacques-Antoine, M. Jacques-Antoine, 438-390-6246, c'est mon cellulaire, 438-390-6246.